Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que je vous ai manqué. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo qui vous plaît, du genre euh, C'est quoi qui donne de l'argent sur Internet sans investir hein? un seul sou? Alors, aujourd'hui, je viens avec euh, ce que vous connaissez déjà probablement et que vous avez négligé CryptoTab, ce navigateur de Google qui vous permet de miner des bitcoins gratuitement juste en utilisant c'est à dire quoi, au lieu d'aller sur Internet Explorer, Firefox, donc vous pouvez miner vos, vos, vos bitcoins juste en utilisant ce navigateur pour vos recherches, regarder vos vidéos sur YouTube, tout ce que vous faites en fait, et puis il est disponible sur le téléphone et sur ordinateur, donc peu importe l'application, euh, l'outil que vous avez, ça marche, alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à likez, à vous abonner et activer la cloche de notification. Alors, revenons en nos mots. Alors, c'est quoi CryptoTap? Je le disais tout à l'heure, CryptoTap, c'est un navigateur de Google. Vous voyez là, on met Chrome, un navigateur de Google qui vous permet de faire du minage, du minage du Bitcoin juste parce que vous l'utilisez. C'est vrai, ils consomment des ressources. Donc, il faut quand même que votre euh, machine ait quand même au moins un giga, hein. euh, voilà. euh, euh, giga de RAM. Voilà. Et que le téléphone aussi, qu'il ait au moins un giga de RAM. Voilà. Et c'est assez simple. Alors, comment ça marche Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien que je vous mettrai en description ou en commentaire de cette vidéo-là pour euh, télécharger votre crypto -table, browser donc votre navigateur votre nouveau navigateur parce que voilà je vous conseille pour plus haute performance ne l'ouvrir que lui seul donc pas la peine d'aller ouvrir les explorateurs et tout le reste pas nécessaire il fonctionne comme Google c'est en fait c'est Google mais Google qui donne de l'argent vous voyez donc voilà je vous recommande de l'utiliser que ce soit sur ordinateur ou téléphone ça marche alors comment ça marche après avoir installé votre navigateur vous avez une interface comme celui-ci Normalement, quand vous finissez l'installation, le minage, il est à off. C'est-à-dire que cette barre-ci, elle est ici. Donc maintenant, voilà. euh, maintenant, euh, euh, pour activer le minage, vous pouvez l'activer euh, en mettant soit euh, au milieu, soit au max. Donc vous pouvez régler la vitesse de minage. En fait, plus la vitesse elle est au maximum, plus vous minez rapidement et donc plus vous gagnez rapidement. Alors, comment ça marche, comment gagner avec tab Pour gagner avec tab il faut se faire ce qu'on appelle un petit réseau de ménage, comme vous voyez là. Le réseau de ménage, ça signifie euh, inviter des gens à télécharger, à utiliser tab via votre lien. Ça signifie quoi Tous les gens que vous allez inviter autour de vous, que ce soit des amis, des connaissances, des partenaires, vous les envoyez votre lien et ensuite vous les recommandez d'utiliser crypto constamment régulièrement alors là ils seront dans votre réseau de ménage alors comment on gagne avec crypto avant d'arriver donc comment on gagne est ce que ça marche vraiment vous pouvez voir là que j'ai 5 dollars mais ce n'est pas ce que j'ai gagné au total donc vous allez voir j'ai déjà gagné au total euh, j'ai déjà gagné au total 7 73 dollars de miné. j'ai déjà eu à faire un retrait voilà, parce que les gens vont se dire, mais ce machin-là, il paye vraiment, oui. J'ai déjà fait, euh, j'ai déjà fait euh, un retrait, j'avais déjà retiré 4 dollars ou 3 dollars, je crois. Je ne sais plus trop, euh, pour voir, moi bon, même si ça marchait hein, à l'époque. Donc, j'ai fait un retrait déjà de Bitcoin ici. Et moi, euh, plus tu as des Bitcoins, vous savez, quand vous avez des Bitcoins, euh, quand la valeur augmente cette valeur s'y augmente aussi donc du coup je préfère ne pas faire un autre retrait pour que euh, au cas où le bitcoin augmente subitement voilà ça m'augmente aussi de l'argent ici donc voilà vous voyez que là après mon premier retrait j'ai déjà encore miné 5 dollars sans rien faire juste parce que j'utilise le navigateur donc vous pouvez juste euh, ouvrir votre youtube voilà YouTube et tout. Vous Voyez là c'est un exemple donc moi ce que je vous demande de faire hein, Grammarly does more than catch. Voilà donc euh, revenons ici donc vous voyez vous pouvez retirer vos bitcoins ici c'est-à-dire, quand vous êtes là, même si vous avez un dollar et que vous voulez les retirer via, je précise, un wallet blockchain, parce que si vous retirez avec un payeur, une adresse Bitcoin payeur, excusez-moi, payeur, les Bitcoins, c'est à partir de 7,5 dollars. C'est important à savoir. Donc, si je veux retirer mes Bitcoins, juste vous allez là, vous avez vu comment j'ai cliqué sur le menu ici, les trois barres, les trois tirées là. Vous cliquez dessus et puis vous avez votre menu là, retirer des Bitcoins. Donc voilà, si je veux retirer mes Bitcoins, vous cliquez sur « Je ne suis pas un robot ». Vous cliquez sur « Je ne suis pas un robot ». Ensuite, vous mettez le montant. Ensuite, vous mettez votre adresse de Bitcoin. Alors, vous voyez là que vous pouvez cliquer, euh, avoir l'application sur iPhone ou bien Android. Donc voilà. Ça, c'est pour ce qui est de la partie… Est-ce que ça paye Oui, ça paye. Alors, revenons à la suite. Comment ça marche encore Alors, comment calculer ses gains Vous voyez dans le menu, là, je vais venir dans voir les détails. Réseau de minage. Vous pouvez cliquer sur Réseau de minage ici directement. Hein? Vous pouvez cliquer ici directement. Juste, je suis parti depuis la barre de menu. Voilà. Comment ça marche Alors, comment ça marche vous devez inviter de nouveaux utilisateurs dans votre réseau pour recevoir des revenus. Alors, vous voyez comment ça marche ici. C'est de l'affiliation. Donc, vous gagnez ici par affiliation. Donc, et votre niveau augmente en fonction du nombre de, de personnes qui sont dans votre réseau. Donc là, vous voyez, quand vous avez à partir de 20 personnes, de 125 personnes, vous êtes au niveau 3, comme moi. Donc, c'est un peu ça. Euh, et les pourcentages de gains, ça signifie quoi? Les pourcentages de gains, ça signifie quand vous avez 5 personnes, les 5 personnes dans votre réseau de minage, vous avez 15% de leurs gains aussi, ainsi de suite jusqu'au niveau 10, c'est-à-dire euh, euh, le nombre de, de, de personnes que vous avez dans votre réseau, là, au niveau 10. Voilà. Et on dit, on, on, on, on nous, et nous vous payerons pourcentage de leurs « Volume minier total ». Alors, ça signifie quoi À ce niveau-ci, vous gagnez le pourcentage de tout ce que votre réseau là aura euh, gagné en minage. Voilà. Et maintenant, vous avez la possibilité de calculer vos revenus. Voilà la partie qui est intéressante. Voilà la partie qui est intéressante en fait. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'avec filiation que total, vous pouvez... Gagner jusqu'à 5 dollars, 10 dollars par jour. Hein. C'est possible si vous avez un réseau de ménage ou si vous avez 100 personnes dans votre réseau et que les 100 personnes utilisent et qui tapent chaque jour pour faire leurs euh, recherches sur Internet et tout. En fait, ils utilisent comme leur navigateur par défaut. Croyez-moi, vous, euh, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire jusqu'à 5 dollars par jour sans rien faire. Voilà. Vous voyez là comment calculer. Euh, ces revenus. Là, vous avez le nombre de nouveaux utilisateurs invités par vous. Ici, on est au minimum de 5. Combien d'amis mènent C'est-à-dire, vos 5 là, si chacun d'eux amène 5, ça fait 5 fois 5, ça donne 25. Alors, on va calculer notre revenu. Voilà ce que vous gagnez. Non, si vous avez 5 personnes dans votre réseau de minage, pour le premier tout, c'est-à-dire le niveau 1, vous gagnez 3 dollars. Ça là, c'est dans le cas où tous utilisent le coup de table chaque jour. Voilà. Et voilà, les 25 personnes, au deuxième tour, donc 10% de gain, vous gagnez 10 dollars. 125 personnes, troisième tour, et que les 125 personnes amènent chacun, vous voyez, 5 personnes, vous gagnez 25 dollars. Ça, c'est ce que vous pouvez gagner par jour, comme vous pouvez les gagner par semaine. Tout dépend du fonctionnement de votre réseau de ménage. Donc, vous voyez les gains que vous pouvez faire avec CryptoTab. Vous voyez Donc, ce sont des montants que vous pouvez décider de gagner soit par mois, soit par jour, soit par semaine en fonction de votre taille de, de, du réseau. Donc, vous voyez que c'est un business assez intéressant. Donc, voilà votre revenu potentiel. Vous pouvez gagner jusqu'à 40 000 dollars. C'est possible. Et oui, c'est possible. Donc, euh, vous voyez, les gens l'ont négligé depuis euh, 2018, je crois, ou 2017, qu'on a commencé ce truc-là. Moi, j'utilise depuis, depuis 2018. Hein, je n'y avais pas mis la tête jusqu'à ce que je me dise, mais tiens, ce machin donne de l'argent hein, gratuitement en plus. Et puis, voilà, je l'ai adopté comme mon navigateur par défaut. Je n'ai même pas installé Chrome dans mon, dans mon ordinateur. Donc, voilà, je vous recommande vivement de. L'utiliser, donc vous trouverez le lien en description de la vidéo. Alors, comment faire un autre avantage avec CryptoTap C'est que vous avez le matériel de promotion, donc vous n'avez pas à réfléchir. C'est quoi Vous allez dire dans les groupes euh, qu'est-ce que vous allez publier Non, mais vous avez un avantage c'est que vous avez tout ça là. Vous allez juste dans l'onglet promo, et voilà, vous avez le matériel publicitaire, tout ce que vous voulez. Donc, euh, et ça, c'est nouveau, voilà. Moi-même, je le découvre pendant que je fais la vidéo, parce qu'il y a longtemps, je ne l'ai pas ouvert. Donc, voilà, c'est nouveau, on va le découvrir ensemble, gagner de l'argent grâce, grâce aux liens raccourcis. En fait, ça signifie, je suis sûre que c'est une nouvelle euh, voilà, une nouvelle fonctionnalité qui permet de raccourcir les liens, un peu comme Lee ou en rapproche aussi des liens. Mais ici, CryptoTap, certainement, a créé cette option-là, euh, cette nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de raccourcir vos liens. Et le nombre de personnes qui auront certainement vu votre lien, vous voyez, plus de vues vous avez sur un lien et plus vous gagnez de l'argent. Ici, si on crée des liens, partagez-les sur Internet et recevez de l'argent lorsque les utilisateurs suivent ces liens-là. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, quand vous avez un lien, vous le raccourcissez sur... Euh, sur euh, CryptoTab, c'est des clics. Voilà. Ce qui se passe, c'est quoi C'est que quand les gens vont cliquer sur le lien, euh, apparemment, c'est pas encore accessible. On verra ça plus tard. Voilà, quand les gens cliquent sur le lien, et les... ça va gagner de l'argent. Comme il est clairement dit, si vous gagnez de l'argent, à chaque clic sur le lien raccourci Bon, je sais pas si... Ça ne peut pas être ma connexion, mais euh, si ça fonctionne, je vois que vous allez cliquer sur mon lien raccourci déjà, hein, parce que je le découvre avec vous en vidéo. Donc, on était dans les promos. Donc, voilà. logo si vous voulez, le logo, euh, le logo produit, les interfaces, vous pouvez télécharger les, les écrans, les interfaces utilisateurs. Par exemple, moi, je pourrais la télécharger pour faire mon, terme, mon thumbnail avec vous avez des. Euh, en fait, vous avez plus. Tout le matériel publicitaire ici. Vous pouvez avoir. Et dans chaque matériel publicitaire, vous voyez à votre lien qui est déjà intégré. Votre lien cryptotable euh, de d'affiliation de, est déjà intégré. Vous cliquez juste sur copier. Et vous collez là où vous voulez. Hein? Vous collez là où vous voulez. Vous avez les images. Vous pouvez euh, télécharger ces images-là. Par exemple, moi, je prendrais quoi pour ma pub là Oh, je vais bien prendre quelque chose quelque chose ici voilà je vais oui, donc vous allez voir que voilà je vais utiliser cette image ici pour euh, mon thumbnail donc je vais télécharger immédiatement je vais, je vais télécharger l'image et je vais l'utiliser tout à l'heure je vais l'utiliser tout à l'heure oui donc je la mets là Donc vous voyez euh, à quel point vous voyez à quel point euh, Crypto Table est intéressant, très intéressant parce que vous avez tout du matériel de promo, des textes publicitaires, vous avez tout ce qu'il vous faut pour euh, lancer votre euh, réseau de minage. Voilà. Donc là. Ça, c'est des, des pubs de post vidéo, vous voyez, avec votre lien. Donc, c'est tellement intéressant. Je vous recommande vraiment de, de vous y lancer. Donc, euh, je vous souhaite déjà la bienvenue d'avant-page dans mon réseau de minage. Alors, pour ne pas tirer très long, voilà, je rappelle que, je rappelle que CryptoTab a souvent des jeux de concours où vous pouvez gagner jusqu'à un Bitcoin, je vous promets, un Bitcoin, euh, des jeux qui peuvent être de créer un nouveau logo, bien de faire ci ou ça sur euh, Instagram aussi. Donc, il y a des jeux concours chaque année, là. Euh, si vous concours du plus grand nombre d'affiliés en un mois. Donc, et dans ces jeux concours, beaucoup de personnes gagnent. Donc Je vous recommande vraiment de vous lancer dans crypto tab si vous voulez gagner quelques dollars sans investir. Alors, merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous allez vous abonner, bien entendu, liker, partager, commenter. Et surtout, j'aimerais savoir particulièrement depuis quel pays vous m'écoutez. Ça me ferait très plaisir de savoir qu'on m'écoute quelque part, quelque part, quelque part là-bas où vous êtes. Donc, on se dit à très bientôt, mais aussi en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos, des questions, des vidéos que vous voulez que je fasse pour vous, euh, vous avez des questions sur, bref, si vous avez des idées des vidéos que vous aimeriez m'avoir publiées, surtout n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on se dit à très bientôt pour les futures vidéos. Ciao, ciao les amis.